Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions du lion pour la semaine du 25 au 31 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. D'ici 20 juin, le soleil, votre gouverneur, va être dans les gémeaux.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 du bénévolat. Pour les prévisions quotidiennes lundi et mardi, la Lune sera dans le cancer, votre douzième maison. Vous êtes parmi les moins chanceux, en fait vous êtes les moins chanceux parmi tous les signes. Donc la Lune est dans votre douzième maison, les énergies ne vous encourageront pas ni à prendre des décisions cruciales ni à entreprendre des négociations importantes ou des discussions cruciales. Des irritations inexplicables pourraient régner votre esprit et vous pourriez avoir envie, au lieu de travailler, prendre une, une sieste où vous aurez tendance à vous isoler, surtout mardi. Si vous étiez capable de travailler de chez vous, allez-y. Mardi, les énergies seront très délicate aussi. Ma, euh, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans votre signe. Vous êtes parmi les plus chanceux, chers lions. Un beau magnétisme personnel vous habite et votre vitalité sera en éveil, ainsi que votre créativité,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 mais aussi si vous travaillez durant cette fin de semaine, surtout dans le domaine des ventes, vous pourriez faire des revenus supplémentaires. Votre forte créativité vous permet de donner une forme tangible à votre imagination. Alors si vous travaillez dans le domaine artistique, toute cette semaine serait le bon moment pour amorcer un projet créatif.